On va mettre tout en place. Et c'est parti pour cette deuxième épreuve. Alors, très sollicité, il y a l'ASER, la nouvelle unité, Naofaz Mal également. Alors, qui va lancer cette épreuve L'ASER, Naofaz Mal. Euh, donc, pour l'instant, c'est Naofazmal qui passe devant Laser, Mr. Green Street. Puis, on retrouve Senos Guest, African Rock, Grand Vision, Imperial Rage, Star of Zeus, Forzaim et finalement Overdose. Naofazmal prend franchement l'initiative avec Laser dans sa foulée. Donc, Mr. Green Street va tenter maintenant franchement de prendre l'intérieur avec Senos Guest, African Rock. Il y a Grand Vision, Imperial Rage, Star of Zeus, Forzaim et finalement Overdose. L'avantage pour Nao Mal qui contrôle bien les choses. Lazer surprend pour l'instant. Également, Action Plaisante en deuxième position, Mr. Green Street, Sen Rose Guest, African Rock, Imperial Rage, Grand Vision, Falls Puis on retrouve Starves et UC et Overdose. Les chevaux n'auront bientôt plus que 500 mètres à parcourir avec Naou qui a bien entamé sa course laser. Mr. Green Street reste dangereux, tout comme Senors Guest. Forzaim Overdose arrive à l'extérieur. Grand Vision également doit maintenant réagir avec Donoyoncel. Les chevaux maintenant vont entrer dans la ligne droite avec Naou qui va lancer le sprint final. Naufasmal Senos Guest, maintenant ça poursuit, Lazer va lâcher le morceau, on va chercher le favori qui pour l'instant n'arrive pas bien avec Naofazmal, Senos Guest, à l'intérieur, à l'extérieur, attention Torchestaf, Zeus, Senos Guest et Fosheim Il s'élance pour la course principale. Bon départ pour Al Rams. Il y a donc très sollicité Al Rams. Sans oublier Virtue. Kamadeva. Rob Roy à l'extérieur va passer devant Kamadeva. Rob Roy, Kamadeva. Comme entendu, Al Rams. Virtue. Puis on retrouve Maroding, Pocket Sound, Master of Illusion en dehors. Et puis il y a Varsco Street et Tract avec Rob Roy qui contrôle bien la course devant Kamadeva. Virtue. Al Rams, Marauding qui va se rapprocher. Puget Sound. Ensuite, on retrouve Master of Illusion et Vasco Street Tractor. Rob Roy tient le bon bout avec deux longueurs d'avance à l'entame du dernier virage sur Kamadeva. Al Rams va revenir. Virtue, Marauding va chercher probablement l'intérieur avec Rob Roy qui a toujours l'avantage. Kamadeva à l'intérieur. Rob Roy ne sera pas rattrapé. Rob Roy repart. Kamadeva arrive à l'intérieur. Kamadeva va tenter d'accrocher Rob Roy qui tient bon. Robro s'impose devant ma 3e. C'est parti pour la 7e épreuve Paddington Slug et Italian Way. Pour l'instant, aux avant-postes, Paddington Slug, Italian Way. Alors, World va tenter de se placer dans le dos de Paddington Slug. G.I. Joe va se mettre devant lui, Moonrise Sensation. Puis, on retrouve Nimitz et Power Tower. Les chevaux donc, euh, entrent dans la ligne droite pour la première fois. Paddington Sluck lance l'épreuve, contrairement à ce qu'on pensait pour Italian Way qui pour l'instant reste à sa foulée. G.I. Joe le favori, bien retenu en troisième position. Je suis l'arrière-main de Italian Way. Puis on retrouve Worldbuster à son extérieur. Moonrise Sensation, Nimitz et Power Tower. Euh, donc un peloton qui se tient de très très près, très compact. Avec euh, donc toujours Paddington Slug. Pas un très extraordinaire, certes, mais là elle va forcer l'allure un peu. Italian Way reste un peu sans réaction. G.I. Joe toujours euh, sur l'arrière-main de Italian Way. Moonrise Sensation, Worldbuster, Nimitz et Power Tower. Nimitz qui va se manifester en fin de parcours, lui qui possède un finish percutant. Pour l'instant, ça roule bien pour Paddington Slok en tête de cette épreuve, sauf que G.I. Joe maintenant Va tenter de forcer un peu l'allure, Italian Way, Moonrise Sensation, Worldbuster, uh, Nimitz et Power Tower. Tout est encore possible à 600 mètres du poteau où Paddington lock uh, fera certainement de la résistance. Mais regardez, G.I. Joe se rapproche de lui. à La monture de Richard Oliver Tauta va foncer, va tomber sur Paddington lock Ensuite, Italian Way, regardez, Moonrise Sensation va prendre la mesure de Italian Way, Boston, uh, Nimitz uh, sera obligé de réagir derrière avec Power Tower. En pleine ligne droite maintenant avec Paddington Sluck, Gi Joe. En pleine piste est parti sous la selle de Richard Oliver. Gi Joe, Paddington Sluck, World à l'extérieur. Gi Joe, attention, de pas gagné encore puisque Paddington Sluck revient. Paddington Sluck, Gi Joe, World à l'extérieur.